Sommes le 18 avril, donc j'ai retourné la parcelle qui va recevoir les pommes de terre. Cette année, je vais faire à nouveau trois variétés de pommes de terre. La Mona Lisa, la Sarpomira et la Vitabella. Donc nouvelle variété que je vais tester cette année sur les conseils d'un abonné. La Vitabella, c'est une variété assez hâtive qui est très peu sensible au mildiou. Donc là, j'ai enrichi la terre avec un peu de fumier, de la cendre. Je vais positionner les pommes de terre et euh, ensuite je recouvrirai ça de gazon euh, ce week-end quand euh, je tondrai la pelouse à nouveau. J'ai prépositionné euh, toutes les pommes de terre, en commençant par les Vitabella, donc j'ai mis euh, 25 plants. Ensuite, on passe sur la Sarpomira, donc euh, 38 plants de Sarpomira, jusqu'ici, et on termine euh, par la Mona Lisa avec euh, 29 plants. Donc euh, j'avais sorti depuis plus d'un mois, je crois même un mois et demi, les, les tubercules. Donc là elles sont bien développées, on a bien les germes violets euh, et verts d'ailleurs, les feuilles qui sont prêtes à, à sortir. Je n'ai pas pris euh, les plus petites, mais j'en ai pas pris non plus les, des énormes. Euh, C'est n'est pas, pas utile, donc euh, bien sûr pour les personnes qui n'ont jamais fait de, de pommes de terre, il faut toujours euh, veiller à ce que la, la, le germe soit sur le haut, le plus près de la lumière donc euh, donc euh, comme là par exemple je vais les positionner sur le haut donc ça va pousser comme ça on n'a pas toujours la même la même forme là. donc euh, là on voit que ça part comme ça donc il faut aussi il faut aussi les positionner comme ça donc euh, bon voilà on a toutes les, tous les cas de figure hein. donc il faut toujours euh, veiller à ce que les, les germes soient pointés euh, pointe vers le ciel donc euh, là je les ai juste positionnés. donc je vais les enterrer à la main, à une quinzaine de centimètres. Donc je vais pas m'acharner à les enfoncer profond. De toute façon, tout ça va être recouvert de, de, de tombes de gazon. On va obtenir une, une épaisseur plus importante au, au fil des semaines, au fur et à mesure que je, je recouvrirai de, de gazon. Donc les pommes de terre sont très gourmandes en, en potasse. Donc j'avais bien sûr ajouté de la cendre de bois. Et, euh, et elles sont aussi gourmandes en azote donc euh, la tente c'est parfait pour ajouter euh, de l'azote euh, chaque semaine donc un petit exemple de ce que je vais faire donc je vais creuser voilà donc j'avais ameubli un peu le sol donc je vais juste creuser à la main voilà allez euh, je suis. À, je, je dois être à 10 cm là un peu plus de 10 cm donc euh, voilà je repose la terre par dessus, voilà c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. J'avais ameubli la terre avec la groslinette Donc bon elle, reste, elle est quand même facile à, à travailler. Il ne faut absolument pas que les pommes de terre voient de la lumière, sinon elles vont verdir et elles deviennent impropres à la consommation. Voilà donc euh, j'ai espacé les pommes de terre de 30 cm euh, l'une par rapport à l'autre dans tous les sens. Les rendements que j'obtiens sont plutôt euh, pas mal donc euh, je reste sur cet écart. Donc un petit point sur le lilas, donc on voit qu'il a commencé à fleurir, je suis pile dans les temps. On plante généralement à la floraison des lilas, donc j'ai à peu près une semaine je pense d'avance par rapport à l'année dernière. Ça me permettra d'obtenir mes pommes de terre plus rapidement. On va passer aux semis de pommes de terre, Sarpomira et Mona Lisa que je vais faire tout de suite après. J'ai commencé à mettre une graine dans la première cellule. Et euh, voilà, j'ai une autre plaque en attente, donc euh, celle-ci, ça sera pour la Mona Lisa. Là, je suis sur la Sarpomira, donc euh, j'ai mis les graines dans ma boîte et je vais utiliser mon semi de précision parce que c'est vraiment très petit. Donc, voilà. Donc, euh, donc je vais semer mes graines l'une après l'autre. Et je vous reprends quand tout est fini. J'ai déjà recouvert les Mona Lisa, donc je finis de recouvrir les Sarpomira, et donc j'ai bien identifié chaque variété, donc semi de pomme de terre Mona Lisa, et semi de pomme de terre Sarpomira. Donc je vais arroser ça au vaporisateur, et ensuite je vais positionner ça à l'intérieur, sur mon buffet, et on va attendre la levée, donc je ne sais pas du tout combien de temps ça Combien de temps ça prend pour lever Ce euh, sera la surprise ou euh, sinon euh, Seb me donnera le, euh, le, le temps de lever approximatif puisqu'il a déjà fait des semis de pommes de terre. Tous les semis ont été arrosés. Donc maintenant je vais poser ça sur mon buffet et attendre les premières levées. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite également à le faire. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le suivi de ces semis de pommes de terre.